Konnichiwa minasan, c'est mémoire de légendaire, bienvenue dans cet épisode 0 de la série Shenmue, bienvenue Azuki. Alors on commence après bien évidemment cette histoire cette histoire d'assassinat du, du père de Ryo Donc on recommence un petit peu avec le pad qu'on avait vu dans, dans le What, souvenez-vous Donc du coup avec le numéro de téléphone de la police et les pompiers, ça va pas servir à grand chose Donc on a le numéro notamment de Nayuki Ito qui est donc le meilleur ami de... Euh, de Rio que vous verrez un petit peu plus tard, Nozomi la fleuriste que vous avez pu voir aussi dans la démo, et justement tous les petits tous les petits indices. Enfin, en fait, c'est une sorte de journal en quelque sorte. Donc voilà, lundi a assassiné votre père, il porte un, un, une robe de dragon, etc., etc. Et donc un petit peu à la fois dans la quête, des mots vont s'ajouter, enfin, des phrases vont s'ajouter dans, euh, dans dans votre carnet. Donc là, nous voilà donc dans la chambre et on va une fois de plus se taper une cinématique. Your son you should still be resting. Uh, I'm fine really. And you are you all right? Mm, yes. but I must keep busy otherwise I'll get depressed. I understand. But you needn't work too hard. Mm, yes. Oh by the way, I have this for you. This is for today. From tomorrow, I'll leave it on top of the shoe cabinet every day. Do you know where Fukusan is? Fukada-san? I believe he's in the dojo. Really? Thanks. Chaque épisode euh, durant à peu près 10 à 12 minutes On va essayer de faire court pour que ça soit assez prenant euh, pour vous Donc du coup pour ce premier épisode assez peu banal On va dire on va faire un petit tour du dojo Alors je me suis un petit peu trop avancé Je vais vous montrer un peu la cuisine Pour vous montrer à quel point euh, ce qu'a fait euh, Suzuki Donc le papa de Shenmue a quelque chose assez fort Donc là on peut même encore parler à la personne You must be tired Perhaps you should rest I'm fine If I don't donc, elle vous dit his de rester prudent you know? parce que, évidemment, comme le père That's est mort 4 jours plus cela, qui va tenir le dojo C'est bien la question à se poser. Yes. Donc, là, hop, See you. on va ouvrir le frigo pour vous donner une petite idée. Allez, oh, je me suis trompé. Donc, euh, yeah. Foucault, comme on a si. dit, était dans le dojo euh, pour vous dire que la quête, on va dire, est un peu simplifiée dans le sens où, euh, donc là, on vous allez devoir, on va devoir aller voir Fukuara-san, donc Fuksan qui a été euh, éjecté euh, dans, dans le début de l'histoire. Mais ce qui est bien c'est que la quête en fait vous, vous mâche un petit peu le travail, donc du coup reste à plus qu'à le trouver et avancer en quelque sorte dans la quête. Donc là, euh, on est dans la chambre du père, donc Iwazuki. je rappelle que dans la version japonaise, celui qui est doublé, euh, celui qui double Iwazuki, c'est euh, euh, celui, celui qui a, joué le, le personnage principal de Sega Tassan Shiloh pour les commerciaux de la Sega Saturn dans, entre 96 et 98. Alors ce qui est bien, c'est que voilà, alors quand on appuie sur L, donc left, euh, la caméra se rapproche. Donc on peut voir de plus près euh, certains objets, ceci, cela. Alors quand on tourne, regardez bien. Si je me tourne ici au niveau du cadre, regardez, hop, ça va se concentrer, ça veut dire qu'il peut y avoir quelque chose derrière. Donc un élément, un objet caché, etc. On peut même le prendre. Voilà, comme Rio le fait bien, et là il n'y a rien. Mais là, si je veux, je peux descendre, voilà, on a le texte, et en dessous, voilà, on a un pot, et le pot aussi, on peut le prendre. Et ce qui est bien, c'est que la caméra, la façon dont Rio prend le, le pot, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être dans la peau de ce personnage. Donc vraiment, à la première personne. Donc là on va s'intéresser un peu sur le bureau et apparemment il y aurait quelque chose, regardez Regardez, il y a une lampe euh, juste là Alors, attendez, je me suis mal placé Voilà Regardez bien là, Je peux même ouvrir les tiroirs mais c'est pas ça que je veux faire La caméra est un peu Capricieuse malheureusement Donc on va rester. si on n'arrive arrive pas c'est pas grave Ah voilà, hop Et voilà, il y a une petite cinématique Assez sympa et on va regarder Ce qu'il y a sur le bureau La lampe on peut aussi l'allumer Et on y voit, du coup, un petit papier qu'on va s'empresser de lire. yo. Those who follow the path of a warrior must be ready to die in order to stand by their convictions. Live for one's convictions. Die for one's convictions. That is how I lived my life. Ryo, it is up to you to discover your path and follow it through. Et du coup, ce jeu, voilà, il y a énormément de choses à voir. C'est pour ça qu'en fait, si j'ai voulu faire cette saga, c'est parce que je voudrais vous faire, faire montrer quasi, enfin, on va essayer, toutes les cinématiques du jeu. Parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à voir. Alors, euh, là, ici, ce sont les toilettes, mais il n'y a rien d'intéressant à voir. Hop, on va rentrer ici, voir s'il y avait quelque chose. Euh, nous avons quoi Alors, ça, qu'est-ce que c'est Je me souviens plus tellement. Euh, alors ça, ça doit être un truc sur le bouddhisme. On va voir ça tout de suite. I will get them Donc justement, j'hésite de rien dire aux cinématiques qui sauront vous faire profiter un maximum. Euh, alors, on va sortir, du coup, aller voir San qui était dans le dojo là où votre père, justement, enfin le père de Rio était assassiné. Euh, alors, je quand même regarder dans le frigo parce que c'était quelque chose que je voulais vous montrer. Euh, alors, est-ce que ça marche pas Non, ça marche pas, tant pis Alors, le bouton L, comme je disais tout à l'heure Ça permet justement de D'être euh, à la place un peu du personnage En quelque sorte Et de justement se concentrer sur un objet Voir s'il y a une possibilité euh, de récupérer quelque chose éventuellement Et là, regardez, on va aller dans le salon Quelque chose que je voudrais vous montrer alors, regardez bien Donc, non, nier ça, non, on s'en fout Moi, ce que je voudrais, c'est la télévision La télé, si on regarde bien, normalement Ouais, oui. Je n'y arrive pas, alors on fera peut-être ça sur un prochain épisode euh, En fait ce qu'il y avait justement dans cet étagère, enfin dans, ce, dans cet armoire C'est euh, une Sega Saturn, alors comment c'est possible une Sega Saturn en 86 Alors que la console n'est sortie qu'en novembre 94 Tout simplement, alors c'est vrai qu'on aurait pu éventuellement mettre euh, une Master System hein. C'est ce qu'il avait de plus banal puisqu'elle était sortie un an l'histoire du jeu en 85 ou alors une Sega Mark III puisqu'on est au Japon tout simplement parce que si Yu Suzuki a mis euh, la Saturn c'est parce qu'il avait il a rendu hommage au prototype du jeu qui n'a malheureusement pas vu le jour euh, qui n'est autre que Virtua Fighter RPG alors ici on a quelque chose normalement si si je me trompe pas alors alors c'est vrai que le jeu alors je vais vous montrer un truc assez assez étonnant on peut courir avec, euh, avec Rio. Est-ce que ça marche Normalement, oui. Non, ça Ah oui, ça marche, voilà. Une petite cinématique en plus. Keep your balance. That's right. <laughs> Now listen. Tighten up your abdomen. Straighten down. Find your center of balance. Yes. Like that. Yeah. Donc un petit souvenir en plus de Ryo Azuki lorsqu'il était enfant avec son père pour s'entraîner. Donc voilà, regardez, on voit quoi san qui est juste là. On va aller le voir tout de suite. Et on va justement s'arrêter à certains points de l'histoire, pour pas faire trop long non plus, mais vraiment, comme je disais tout à l'heure, vous donner envie de regarder cette séquence, enfin, regarder cette saga. Et je vais vous montrer un petit peu la, la course de Ryo, qui est assez intéressant à savoir. Donc, euh... Donc, en fait, ce qu'on a pu voir tout à l'heure concernant le, le, petit, le petit coin bouddhiste, oh, en fait, c'est justement pour faire un appel à la prière, tout ce qui est plus banal. Il euh, faut savoir aussi concernant le jeu, euh, que, bien évidemment, ce jeu est en anglais, bon, même si je l'ai sorti en Europe, qui n'a jamais vu le jouer en France. Euh, il y a un, une page Facebook, et surtout un site à qui je voudrais faire un petit coucou, il s'appelle Master Shenmue, si je dis pas de bêtises. Euh, de toute façon, il y aura les liens dans la description, ne vous inquiétez pas. C'est justement la page officielle française euh, des fans de Facebook, euh, qui justement ont travaillé d'abord sur le 2 bizarrement, pourquoi pas ne, ne pas avoir travaillé sur le 1 d'abord sur le 2 et il faut savoir que un, un jeu à traduire comme ce que vous avez pu voir sur le Watt ça prend beaucoup de temps, au moins un peu moins parce que j'essaie de faire avec, je fais tout moi-même il faut savoir qu'il y a énormément, et comme je le disais tout à l'heure, il y a énormément de choses à voir. Et qui dit énormément de choses à voir dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de lignes de code pour traduire ce jeu. Pour vous dire à un point que le deuxième épisode de Shenmue, donc qui va se passer en Chine, euh, a été traduit en cinq fois. C'est-à-dire que vous avez... Euh, ça donnait par exemple Shenmue 2A, Shenmue 2B, pour dire à un point... Que la traduction, enfin l'amélioration de la traduction en question, une sorte de mise à jour si vous souhaitez. Donc là, regardez, euh, on va se quitter dans peu de temps, on va se quitter sur la, la, sortie, la sortie du dojo. Donc là, si j'appuie complètement, on court, et si j'appuie légèrement, regardez, ça va le faire trottiner. Voilà, ça le fait trottiner, puis après ça le fait courir jusqu'au maximum. Voilà, donc c'est ici qu'on va se quitter. Merci d'avoir regardé cet épisode 0 jusqu'au bout, on se retrouve vite pour le premier épisode, l'aventure commence. Laissez-moi un petit like, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir d'avoir tous vos retours. Je vous fais gros bisous, passez une excellente journée et à très vite. Sayonara Tomodachi. Si t'as toujours pas vu mes deux vidéos, c'est pas un problème. Mais clique dessus quand même, ça me fera plaisir. Et oublie pas aussi que tu peux t'abonner. Allez file.